Vous savez, il y a des jours, ça ne vient pas naturellement. Hein. Bah maintenant, qu'est-ce que j'ai fait dans ton rêve? mes antennes, comment ça s'améliore Je vais vous donner des astuces qui vont vous vous maintenir. Ce qui a fait que avant tu voyais ton potentiel après ça tombée tu vois après ça tombe tu vois après ça tombe Dans, depuis que tu m'écoutes cette fois tu commences encore à voir certains d'entre vous la dernière fois que vous avez vu ça fait même deux ans que tu as eu espoir jusqu'à ce que tu as senti en toi, que ton futur sera différent. Ok, Pamela, si tu dis qu'il était délivré dans le rêve, Je veux vous montrer une astuce qui va permettre que le tout si vous ne tombez pas. Je vous ai beaucoup parlé des énergies autour de vous. Je vous ai dit que Dieu est en vous. Amen, Pamela, je reçois. Dieu est en vous. Et c'est ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre. Donc, tu, me, tu me dis que Dieu que je sois à l'église on m'a dit que non il faut être gentil avec les gens et pauvre, tu vas aller au ciel Dieu va te bénir donc tu me dis que le Dieu est en moi Tout ce que tu t'assois, tu imagines. Tu te vois dans une grosse voiture avec ton mari, des enfants sont derrière. Vous avez cinq immeubles, quatre jets privés. Tout ce que ta tête peut imaginer là, jusqu'à quand tu penses comme ça, ça te plaît? Voilà ton Dieu. Voilà comment Dieu te parle. Voilà comment Dieu parle à travers toi. On vous a dit à l'église qu'il faut jeter vos idées. Ah, bonjour, la reine Chloé. Non, non, non, tu ne peux pas désirer ça. Comment tu peux désirer une grosse voiture? Nous, on ne prêche pas la prospérité ici, hein? « Pasteur, prêtre, si je suis pauvre, comment je vais payer mes offrandes ?» Donc Dieu qui nous aime autant, tant que ça, il est venu, il a donné l'argent tout le monde, il ne nous a pas donné. Donc Dieu a distribué à tout le monde, il a commencé par les gens de Dieu. Quand il est arrivé à notre tour, l'argent était fini. C'est fini dans ses poches. Elle a dit, ah, j'arrive. Il est parti. Depuis, on dit que Jésus arrive. Jésus arrive. Vous l'attendez. J'ai passé la journée avec une amie. Elle m'a amené à la plage. Donc, merci déjà. Merci. J'ai passé une super belle journée avec toi. Et là, on arrive devant l'eau. Elle me dit, mais... Tu parles toujours de l'eau, l'eau. À qu'ils on nous a dit que l'eau est mauvaise. On nous a dit que oh, l'esprit de l'eau, c'est mauvais. Je dis OK. Ton corps est fait de combien de poussants d'eau Elle me dit 70. D'accord. Est-ce que tu connais que l'eau, l'esprit de l'eau que vous dites que vous fuyez là Même quand tu coules l'eau dans ta baignoire, c'est là. C'est en toi. Fuis alors ton convoi. Fuis-toi. Quoi ici? T'as pas de démons là? Hein? Hum. C'est le hellé. Mais ce n'est pas trop dur pour moi. T'inquiète pas. Continue ton lavage. On, a, on, a, on vous a trop... On a fait... Vous vous êtes rejeté vous-même. Donc tu restes comme ça là. Tu rejettes tes ancêtres. Tu rejettes... Tout, tout, tout, tout de toi. Et là tu es déboussolé Même la Bible même. Tu ne connais pas le bien dit la Bible Abraham montrait à ses enfants comment aller faire les sacrifices comment partir faire les hôtels mettre le truc ça tuer, brûler Toi, tu es là, tu es simple ton. Tu grandis, tu es tu tombes sur ma page. Tu es toi, ça va, simple, simple. Là. Rechercher la vérité. Parce que si ce que tu mets en pratique ne marche pas, tu ne, que tu ne connais pas bien la vérité, il y a les éléments qui te manquent. Même si ton pasteur approuve que c'est bien ma fille, ça fait 10 ans qu'il approuve, ta vie ne marche pas. Il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas ça. Maintenant, je veux vous montrer une astuce qui va vous permettre de maintenir votre mental. Amen, Monique. Par la grâce de Dieu. Quand vous allez, votre combat se passe dans vos pensées. Et se convertir ou se répandir, ça veut dire que tu changes ta façon de penser. Je pensais d'abord que je suis, je dois être pauvre, je dois souffrir 10 ans avant d'être riche. Quand je rencontre un homme, on doit faire sept ans avant qu'il m'épouse. Quand je rencontre, quand on doit même pas me donner l'argent, je dois, je dois, souffrir à l'école 20 ans avant de pouvoir gagner l'argent. Voilà ce que tu pensais. Naître de nouveau. C'est pas, seulement dit, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Où est l'argent? Où est l'argent Jésus? Yesus, where is the money? Where is the cap? Non. Tu dois changer tes pensées et c'est la répétition qui sera ta mère ta clé ton compagnon ton sauveur ton aide ta lumière ton chemin la répétition si vous m'écoutez vous allez voir que tu vous la même chose chaque jour certaines de mes vidéos que vous devez écouter même chaque jour pendant deux mois. Pourquoi ton esprit s'habitue à la prospérité? Pourquoi ton esprit s'habitue au bien-être? Sur YouTube, ce matin, j'ai posté une vidéo où je faisais de la méditation. Beaucoup d'entre vous, votre subconscient est plein de Tu dois te décider. Moi, là, j'aime là que pas. Toute personne qui m'a côtoyé. employé, ex, qui que ce soit, tu peux tout me prendre sauf mon mental et mon me focus. Tu peux tout me dire. Mais me déconcentrer, tu as menti. You're lie. Même dans mon sommeil. J'ai un ex qui m'a dit récemment que. Dans Ton sommeil, tu parles. Je dis que quoi? Il me dit oui. Tu m'as dit que tu vas m'amener aux États-Unis, tu vas m'amener euh, euh, voir la, la, la, euh, la statue de la liberté. Donc, j'ai tellement fait les méditations et les visualisations, c'est bien que dans mon rêve, je me vois en train de voyager, l'amener pour découvrir des endroits. Pas vos subconscients où tu te vois. Oh, oh, oh, oh. Oui. Euh, euh, oh, on me poursuivait. Je fuyais, je fuyais, je fuyais. Après, on a, on a pris tout mon argent. Après, j'ai pleuré. Tout commence dans ton esprit. À longueur de journée, tu as les blocages qui viennent. Tu vois quelqu'un qui a une grosse voiture plus que la tienne. Tu te sens mal. Tu vois quelqu'un qui a accompli ce que tu n'as pas encore fait, tu te sens mal. Tu vois, tu, tu, donc tu n'as même pas l'espace le, pour rêver pour toi-même. Toute personne que tu vois là-dedans, ouais, qui te dépasse, il est seulement sur une marche plus élevée que toi. Il est au niveau 10, toi tu es au niveau 7. Et tu as envie de monter toujours tes escaliers. Développe seulement ton mental chaque jour. Dans six mois, tu vas voir que tu es là où tu étais, tu n'étais plus. Après 12 mois plus tard, tu vas tu, tu, tu as avancé. Il y a des enseignements que vous devez... Ça doit être dans tes oreilles, 24 sur 24. Tu vois la vibration de motivation que tu as quand tu m'écoutes là. Imagine si tu étais comme ça, 24 sur 24. Mais veille de... Mais de t'inquiète pas, je vais te bloquer. Tu vas comprendre, non bonjour la reine Livia oui, vous pouvez tout pour me distraire de mon objectif je me lève le matin je dis qu'aujourd'hui là il me faut ça Tu vas parler, parler, parler, tu vas me faire des problèmes, hein, oh, oh, tu me fais. Dès que tu vas sortir, tu vas partir. Tu m'appelles 30 minutes plus tard, je hein? suis en train de bosser. Mais tu ne pleures pas, tu me même que j'ai des filles, tu n'es pas émotionnelle. Papa, je n'ai pas le temps de pleurer. En aucun get La première fois de ma vie que quelqu'un m'a insulté, que je suis trop concentrée, c'était en 2018, c'était ma copine à Reims. Elle va valer trop, n'y voit rien. Ah! Ouattara! Ouattara va te bavarder dans les oreilles. Jesus! Miso, si tu m'écoutes, prends-tu m'as un je t'aimais beaucoup, mais vraiment, tes bavardages là. Il dit Ouattara, laisse-moi tranquille. Je fais me semblant de dormir dans le lit. Dès qu'elle finit de bavarder, tu dors, elle va Dès qu'elle finit jusqu'à ce qu'elle ne parle plus depuis 5 minutes. Je me lève calmement, je pars sur l'ordinateur. J'écoute les motivations, j'écoute les vidéos. Ah Un jour, elle se lève à 23h. Elle me voit sur les vidéos. Elle se fâche. Hein? Tu as fait, je suis venu ici en me couchant. J'avais mis mon appartement en Airbnb. Donc je dormais chez elle pendant 10 jours. Elle voulait faire amitié, Genre, comme tu es chez moi pendant 10 jours, je dis, ma chérie, laisse-moi. Elle se lève, elle m'observe. Je sens qu'elle est réveillée, mais je ne la calcule pas. Je suis concentrée sur ma vidéo, je regarde. Parce que je vous enseigne moi-même, mes heures d'apprentissage, c'est généralement 23h minuit, 4h35, h 30 C'est là que ton subconscient est ouvert. Elle me regarde, elle se fâche. Tu me dis genre J'ai bavardé ici, là, tu as fait comme tu ne me comprenais pas. Et maintenant, voilà, tu te réveilles, tu es seulement concentré sur ton truc. Tu es trop concentré sur tes choses. Oh my God, j'ai commencé à rire. Elle a mal prié. Moi, avant, j'étais le genre de fille. Hey, Hé, le, le, le, le bébé veut que je vienne lui préparer à manger. Mais voilà, quand heures de temps dans la cuisine de bébé. Je prépare pas pour bébé. Oh bébé, bébé, bébé, bébé. bébé tu fais quoi le bébé. <rire> le bébé connaît que même ma propre nourriture, je n'entrais pas à la cuisine pour préparer. Même ma propre je J'ai dit qu'elle Donc si tu es le bébé, tu veux venir dans ma vie, tu te dis que ni n, n, n. Je te dis en avance. Que la sauce gombo, je n'ai pas le temps pour préparer, Monsieur. C'est mon principe, c'est moi, c'est ma décision. Je ne pas demander à toutes les femmes de dire Oh, tu vas être pâté de ton mari. Vous avez commencé depuis 10 ans. Et de maintenant, tu te lever matin, tu vas dire que tu ne peux pas, pas. Ah, Tant pis pour vous. Avant, moi, j'étais très dispersée. Quelqu'un m'a dit Oh, il me plaît. Je laisse le coaching si je laisse la page si. Vous ne pouvez pas savoir dans les 18 derniers mois le nombre de relations que j'ai eues. Quelqu'un vient là, draguer ticonne. Focus, je suis focus sur mes vidéos. Focus sur mes objectifs. Il vient, il croit que, parce que tu es là. Mon père, tu ne connais pas, tu ne connais pas ce que j'ai demandé à Dieu. Tu ne connais pas les désirs que j'ai émis. Tu ne connais pas. You don't know. No. you don't know, talk. Est-ce que vous l'avez trop, vous êtes trop dispersé tu rencontres un homme tu oublies tous tes projets tu voilà là derrière le bébé. tu oublies tous tes projets bien <coughs> et là et là tu oublies tout te voilà C'est les paroles de bébé que tu veux maintenant. Ton évangile devient les paroles de bébé. Comme bébé connaît ce qui calcule chez toi, il a besoin d'une ménager. Au lieu d'aller payer une femme pour qu'elle s'occupe de lui, elle ne peut pas pour lui, il mange. Elle avait ses habits. Il est venu te voir comme tu paraissais ne rien avoir à faire dans ta vie. Te voilà déjà lui nom. Comme tu étais désespérée avec trois enfants, il fallait qu'on voit aussi que tu as un homme. Tu laisses tous tes projets, non Tu portes l'argent que tu avais économisé pour tes enfants. Tu prends, tu vas donner au bébé parce que tu veux l'homme. Te voilà. Coutou, coutou, coutou. Vous me connaissez Quand il dit mes choses, j'ai dit, moi, c'est vraiment bon. Hé, hey, hé. Hey. Aïe, aïe, aïe. Le, le, le, le, le, le. Ça va bien que vous énervez. Je m'en fous. Aïe, aïe, Allons, allons, allons, allons, allons. Le corps, le bébé. Hé, hey. hum, mmh, te voilà tu laisses tout, tu suis le gars tu suis la fille c'est avant qu'elle faisait ça hein? <rire> même Machiavel ne voit pas mon derrière Machiavel je lis, je lis le livre là j'ai ça dans mes, dans mes trucs là dans mes livres je prends Machiavel, je lis ça bien même. je lis je lis Donald Trump, Machiavel. <rire> <tousse> Europine, tu as confirmé le code, non Tu as lu là sur le calendrier des balles Aujourd'hui, une me dit, tu vas lire là, sur le calendrier des Bajounes. Je dis que, hey, vous connaissez les Bajounes ici, là, Abidjan. Hein? <rire> oh, my God, you're au very... rire. Franchement, Abidjan, vous, vous êtes trop bien occupé de moi. Regardez, mes joues ont monté. Regardez. Mes fossettes oh, se sont encore creusées. Vous voulez manger la, la sauce graine. Les cadeaux, alors, hein. J'ai acheté la valise aujourd'hui une costaud de valise même comme ça j'aurai toujours même les excédents de kilos j'aurai des excédents de kilos des cadeaux cadeaux les gens m'y partent ils viennent m'apporter les cadeaux vraiment merci on m'a trouvé négligé au Cameroun un habitant vraiment vous connaissez vous occupez Hum mm hum. Les, les, les Ivoiriens ne parlent pas seulement, ils mettent de l'action sur ça. Maintenant, les Camerounais te dit rentre vite, ma reine, tu nous manques. Jaloux. Ouf, qui là-bas Vous connaissez Vous connaissez Moi, je suis Abidjanais. Qu'est-ce qui vous dit que je suis Camerounais Moi, je suis, je suis Ivoirien, moi. qui vous a mis à terre avant c'est que vous vous comptiez sur quelqu'un d'autre le tout c'est personne règle numéro 1 on ne compte sur personne pas la fait que tu rencontres l'autre tu as espoir que c'est lui qui va te donner l'argent arrête tes bêtises de la vie tu le calcules lui-même il te calcule. on va voir la personne qui va gagner <rire> mmh. Gracieuse Marcela. <rire> Je vous ai présenté mon mari hier. Eh oui. Il a pris mon chargeur. Je vais essayer m'acheter l'autre au Cameroun. Il a pris. Et c'est moi, j'ai le chargeur de 5 000. Je vais acheter l'autre au Cameroun. Je n'ai pas rencontré le pasteur Camden. Moi-même les gens venaient me rencontrer. Tu as compris l'autre d'André Kamdem. Je ne suis venu rencontrer personne ici-là. Je suis venu parce que les gens voulaient me rencontrer. J'ai quelqu'un qui va, qui va venir du de, de Ghana demain pour me voir. Ou compter trop sur les gens. compter trop sur les gens. Trop. Trop. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu calcules ses papiers. Tu calcules son argent. Ma chérie, concentre-toi, tu travailles ta part. Désormais, ton seul problème dans une relation, ce sera. Est-ce qu'il vient comme ça, il Calculer seulement mon argent ou bien Tu n'auras pas des soucis. Des... Oh, Est-ce que l'homme, c'est à l'argent Parce que si tu, tu calcules son argent, le jour, tu vas voir qu'il n'a rien dans son compte bancaire. Tu seras déçu. Beaucoup d'hommes ici, d'ailleurs, prétendent. Ils vivent au jour le jour. Au jour le jour. Tu le vois, il paraît milliardaire, il conduit le Range jour. Il fait une grosse maison. Il vit au jour. S'il fait deux mois à la maison sans sortir, tu vas voir. L'endettement de ça. Est-ce qu'il va leur te dire C'est en Afrique que j'ai vu les gens avec le cash. Que quand tu porte 20 millions et il pas déposer, il dit que donne la voiture. pour chose, En Europe, tu dois déposer, tu dois attendre, tu dois tourner, tu dois monter. Et aussi, vous avez eu la paresse de travailler votre mental avant. Vous avez eu la paresse. Vous êtes paresseux. La spiritualité demande le focus. Tu as une idée. Tu pousses avec l'idée là jusqu'à sa couche, ça te donne l'argent. Je ne vais pas vous dire le nombre de fois où j'ai arrêté ceci. J'ai lancé la page et j'ai arrêté, je me suis marié. Le mariage n'a pas donné. Dès qu'il est parti, le lendemain, je me suis relancée sur la page si j'ai continué. Il y a Orange monnaie ici, oui. Oui, le chasse les maris de lui. Oui, la reine Fatou. Vous me faites rester. Je vais hé, hey, hey, Abidjan. Abidjan est tout. Abidjan est doux. Vous, vous, les deux premières années de la page C, je faisais beaucoup de paresse. Il suffisait qu'un homme entre dans ma vie. Je laisse tout. J'abandonne la page C. Je commence à m'occuper de lui. Bien sûr, à un moment, pour l'attention que tu lui donnes, il va demander plus, plus, plus, plus. plus. À un moment, tu ne pourras pas donner, il va s'ennuyer, il va aller chercher ailleurs. Ou il va s'ennuyer, il va te dire, ah, ça ne donne pas. Ça m'est arrivé peut-être deux, deux fois. Après qu'elle soit revenue sur la page, j'ai dit que je vais pousser sur la page jusqu'à ça va-donner. J'ai dû mettre le focus. Les fait qu'on dit que bébé... Ouais, on est fatigué, donc. Viens est... Est préparer. Écoute, si j'ai une inspiration, je vais mettre le, la, le téléphone, si je vais parler. Il est 22h, non N'est-ce pas Combien de fois vous me voyez en direct Au moins une fois par jour. Vous n'avez pas le focus. Vous ne pas ce que vous voulez. N'importe qui peut venir te distraire. Ah, je sais que j'ai les dons. Je sais que je suis appelée à être coach. Je sais. Mais le diable ne fait que. Le diable ne fait rien. Tu as espoir que l'homme-là, qu a même 50 millions dans son compte, lui-même, il a espoir que tu as même peut-être 500 000 que tu as gardé quelque part. Calculez-vous. Tu as rencontré un homme qui a plus d'argent que toi. Tu te retrouves à la fin de la relation où tu as dépensé plus. Ha <rire> aïe aïe aïe aïe aïe tu as fait des mauvais calculs ma chérie tu as fait des mauvais calculs paresseuse là hum. Joël Camelo le 693 fait le dépôt là dessus 693 le nom c'est Joséphine. Bonsoir Borel. Si j'ai changé ta vie, c'est bien. faut que tu veux voir les résultats. faut pas que tu changes seulement en pensée, pas en action. Oui, mon rêve, c'est d'ouvrir mon restaurant. Mais tu sais, mon mari, il n'aime pas que je travaille. Il n'aime pas que je me prépare pour que d'autres personnes mangent. Tu es bête. Tu es... Pourquoi tu es bête comme ça? abusé te voilà que tout que tout hum. tu es chez toi enfermé il n'y a que lui qui mange ta nourriture après même l'argent seulement pour aller faire ta mère est malade tu as besoin de le supplier pour qu'il donne l'argent s'occuper ta mère et tu as les dons hein. Ton mental-là n'est pas encore bien développé. Fais la cure de désintoxication. Écoute mes vidéos en boucle pendant 21 jours. Tu jeûnes. Tu manges pas entre 6h et 18h. Si ça ne change pas, désabonne-toi, tu vas me saboter. Crée la page, tu dis, anti-coach euh, Jocelyne, un truc comme ça. Que je déteste cette femme, elle manque, elle a gâté ma vie. Un truc comme ça. Faites paresseux. tu as une idée de faire des séminaires tu as une idée de faire des services de coaching tu as une idée de faire ceci non tu vas aller te cacher derrière ton petit truc que tu fais là te cache derrière ah je ne connais pas mes dents. Ah. ah. Hum. tu fais l'humilité avec qui tu fais l'humilité avec qui Vous aimez parfois qu'on vous parle mal, et je sais pas pourquoi. Lève-toi, tu peux pas utiliser. C'est tes dons à notre génération. Donc vous devez développer un mental d'acier et utiliser la répétition. Écoutez beaucoup de vidéos qui vont changer votre façon de penser. Débarrassez-vous des décepticons autour de vous. Il y a les enfants Ticones les papas ticon, les mamans ticon, les, mama les maris ticon, les meilleurs amis ticon. Ils ont partout. Tout ce qui vide de ton énergie là. Bon, moi, viens voir. Je, je, je venais de rentrer là. Donc, je me suis dit, pendant que je fais mes valises, il faut que vous fassiez une petite vidéo. Vous pouvez voir que je suis assez fatigué. Mais ça va, j'ai quand même eu la force de vous passer le message que j'avais pour vous. Le focus va beaucoup vous aider. Focus. Sachez que toutes les idées que Dieu a mises dans votre tête, vous pouvez accomplir. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous dise ça. Vous aimez qu'on vous bloque. C'est pour ça que vous partez dans les églises où on va vous bloquer les idées. Vous aimez qu'on vous bloque, vous aimez la pauvreté. Et vous jugez ceux qui ont l'argent. Tu n'es pas censé avoir l'argent. Hein? Tu couches avec l'homme-là pour qu'il te donne l'argent. Pourquoi? Tu fais laisser les gens cherchez pour vous voilà sur ce laissez-moi aller profiter de mon bon boulis. mon douli mon, mon lit qui est doux <rire> aïe aïe aïe à demain matin bonne nuit j'ai au moins 200 vidéos sur cette page youtube, facebook c'est le même nom Abonnez-vous à ma page YouTube. J'ai mis une méditation que j'ai faite ce matin sur YouTube. Donc allez regarder là-bas. Vous allez voir mon lit, vous allez voir mes même au lit, je dors. Comment je parle, comment je pense, comment je fais ma méditation à 5 heures le matin. Allez regarder ça, ça va vous aider. S'il vous plaît. Ne regardez même pas. Hein? On vous supplie pour les choses chaque jour. Vous voyez, vous aimez pas On vous supplie pour que tu changes. Non, vous m'avez... Ouais, Seigneur. Ne partez pas regardez Vous avez compris? Vous avez compris? Ne partez pas. Hein. De toutes les façons, je fais mon chiffre d'affaires déjà. Vous avez compris? Ne partez pas. Hein. Restez comme ça. Hein. Vous avez compris? C'est un peu temps Souvent tu vas voir quelqu'un qui coucou. Je fais la consultation. Je fais la consultation. J'étais entendu une fois en passant sur Facebook. Et je veux te parler. Tu as écouté mes vidéos. Non mais. Tu te laves au sel. Non mais. Toi-même tu n'as pas pitié de toi. Quand on était chasse. Allez, rembourser là. Va regarder mes vidéos. Dépêche-toi. Quand tu reviens, je vais savoir si tu as regardé ou pas, parce que ta façon de parler. Quand on s'est dit, mmh. quand tu viens devant moi, je te dis que tu es une Decepticon. Tu commences à me dire que Decepticon, c'est quoi? Tu es un Simple Simpleton, c'est quoi? quoi? Tu écoutes mes vidéos. Non, euh, j'ai écouté seulement une fois. C'est ma tante qui m'avait donné le lien. J'ai regardé seulement 10 minutes. Madame sautée. Madame, on, on marche la notion, mais dans votre bouche. Vous préférez aller sur, sur, sur YouTube pour regarder les nonsense. Les choses qui ne vont pas vous aider. Voilà votre problème. Et je vais parler en ce moment, je vais partir, je Seigneur, on vous a seulement vendu. Tu ne peux, on ne peut pas te trouver sur Youtube que tu regardes quelque chose qui, qui va t'aider moi je foudre mes bébés je suis très dure à mes enfants très dure. vous souffrez comme ça parce qu'on vous a trop doroté et vous dorotez vos enfants j'ai formé les enfants, il y a mes enfants, je foudre mes enfants ça va pas être foudre devant tes amis quand tu es excellent, je te félicite devant tes amis. Tu es bête là, je te devant tes amis. Je dis que ta bêtise là, ça ne me ressemble pas. Vous aimez mes bébés, je fous mes bébés. Tu hein. es là, tu passes des heures sur, sur le net. Tu ne regardes rien qui va t'aider. Ah ça. C'est pour ça qu'après ton langage, ça sera seulement. Ah, tu sais, je panique, arrête. Je ne sais pas. Tu écoutes mes vidéos. Quand tu es dans la salle d'attente, je passe, je t'observe, je vois ce que tu fais. Elle est dans la salle d'attente en train de toutes les comédies. Elle <rire> Pourquoi tu ne regardes pas une vidéo qui va t'aider? Non, je suis là, non, je vais parler bientôt avec la reine. Tu passes trois heures sur mon canapé chez moi. Tu ne regardes aucune vidéo qui va t'aider. Quand tu vas entrer dans ma case, je vais te dire que madame, je suis désolée, je peux pas vous recevoir. Toi-même, tu ne veux pas changer. Tu n'es pas été envoyé vers n'importe qui. Je ne suis pas appelé à soigner tout le monde. C'est pour ça que je a eu un décembre qui vient sur ma page, Et commence à vouloir, je le bloque. Vous n'êtes pas tous pour moi. Oui, certains partent regardent regarder les films pornographiques. Certains se masturbent même. Tu passes tout ta nuit au téléphone, tu es sur l'ordinateur, je suis sur le téléphone, tu es masturbé. Tu es bête Tu ne sais pas là où tu vas pendant que les gens vont écouter les vidéos, suivez-vous même un séminaire en une nuit. Non, tu es bête. Tu es bête. Ne me suis plus toi. Qui tu ma page On vous supplie. Quand on vous supplie, abonnez-vous, abonnez-vous. Qui tu ma page Fais du vent. Libère la ligne. Continue à zapper, tu fais tes faux trucs. Tes résultats vont te le Tu vas lire avec tes résultats. Tu vas confirmer le code. Pas d'argent. Aéré de loyer. Pas de papier. Blocage. Pas de mariage. dis moi il y a langue comme ça. on enseigne, vous ne regardez pas. On parle, vous n'écoutez pas. Vous maîtrisez. Maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. Bon, je vais prendre mon bain chaud. Vous passez une superbe et excellente nuit. À demain matin. Certains d'entre vous vous deux de mes vidéos cette nuit. Ça joue seulement en boucle. Tu vas te réveiller à 3 heures. À trois heures que tu vas te réveiller là. Tu vas entendre ma voix à 3 heures. Je serai en train de te dire, tu dois changer. Tu dois avancer. Oui. À trois heures, là, tu vas tomber. Si tu vas te réveiller, je serai en train de te parler dans la vidéo. Là. Mon esprit sera là devant toi. Je vais te parler. Mm -hmm. Bye bye. Bonne nuit.